Bonjour tout le monde, cette fois ci nous allons jouer une partie de Steam Watchers, euh, une vraie partie pas scriptée, on joue naturellement, on va tous jouer pour la gamme. et je suis entouré de trois invités très particuliers, je commence par Marc. Bonjour, Bonjour Marc, bon qui bon est bien. mon beau-frère, mais euh, pas que. <rire> donc Marc notamment a relu euh, les règles de, de ce jeu sur la version finale. Effectivement, oui. C'est un gros joueur et euh, il fait plein de choses, il a un gros groupe euh, de joueurs. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Nous avons aussi Louis-Marie et Séverine, donc, euh, qui sont euh, depuis pas mal de temps euh, stagiaires chez nous. On a embauché même depuis <rire> Et même, même plus que ça <rire> Et qui euh, ont travaillé longuement sur, euh, sur Steam Watchers mmh. euh, lors du développement. Vous étiez mmh. avec, euh, avec JB vous avez ouais. fait, vous avez enchaîné les parties, je crois, hein, ouais, pendant plusieurs mois. Et donc voilà, ce sont des gens qui connaissent le jeu et euh, le but c'est vraiment de vous montrer une partie euh, de référence où vous pourrez voir comment ça se joue, euh, si vous avez des doutes, j'espère que c'est clair, mais si vous avez des doutes, bah, ce sera une référence. Et on, on fait tout depuis le début. Alors, euh, est-ce que vous êtes prêts Impeccable. Ouais. Bon, eh ben on va déterminer déjà qui est le premier joueur. Et pour ça, nous avons un dé. Un dé 4. <rire> nous avons un dé, 4. Euh, donc, il y a 1, 2, 3. Et puis, il y a un petit lisse qui sera le 4. Euh, on va dire que... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. êtes okay. prêts Alors, qui okay. va lancer Allez, Séverine, c'est toi qui lance le dé. Allez. Oui. 3. Ce sera donc toi, Louis-Marie, le premier joueur, mais... Avant de commencer la partie, il faut d'abord définir quel scénario nous allons jouer. Nous allons faire un scénario un petit peu euh, rentre-dedans. Offensif. Euh, offensif. On va jouer un scénario en trois tours qui s'appelle... Les feux du vieux monde. Alors, quand on lit le scénario... Euh... D'ailleurs, je vais aussi lire le petit background de ce scénario, parce qu'il y a quand même du background. Mais voyons, la mise en place, il paraît qu'il y a trois colonnes initiales. Il y a aussi une règle spéciale, euh, D'abord, on déploiera deux soldats de base supplémentaires mmh. dans ce scénario. Une fois qu'on se sera déployé, on pourra mettre deux soldats supplémentaires. Une fois le déploiement terminé, donc une fois le déploiement de tout le monde ou une fois de chacun Une fois de une le, fois fois de le de déploiement le terminé, voilà, exactement. Euh, et il y a une règle spéciale. Dans ce scénario, lorsqu'on remporte, lorsqu remporte un combat, on choisit une figurine parmi les pertes adverses, on la place sur son plateau de jeu, et en fin de partie, chaque paire de figurines, pas forcément les deux mêmes figurines, mais chaque paire de figurines permettra d'augmenter de 1 son niveau de Géo, qui est évidemment euh, une condition de victoire. La condition de victoire. Voilà. Alors je vais lire quand même le petit background, parce que ces scénarios dans, dans Steam Watchers, euh, ils peuvent se, se jouer à la suite pour faire une sorte de campagne. Ils racontent un petit peu quelque chose dans le monde. Comme vous le savez, Steam Watcher, c'est un jeu avec un, un fort euh, univers. Euh, et donc tu es le premier joueur, donc c'est à toi que ça s'adresse. Pour le euh, le, concile, le conclave, pardon. Euh, chaque fois qu'on dit « vous », c'est à toi que ça s'adresse, puisque tu, tu vas être le, le premier dans le, dans le conclave. Donc, un groupe de carréneurs manifeste au conclave un signe de sa bonne volonté. Mais tu te méfies. « Nous avons trouvé ces engins dans une ruine du vieux monde », explique l'émissaire carréneur en fixant ses différents interlocuteurs de son regard borgne. « Nous n'allions pas garder cette avancée technologique pour nous. Il procède à une démonstration en jetant son fusil, sangle comprise, dans les mâchoires d'une sorte de broyeuse reliée à l'appareil. Quelques minutes de grincement et de sifflement plus tard, le borgne exhibe le résultat, une manchette articulée bardée de métal. Chaque imprimante fournaise a 200 objets en mémoire. Nous sommes sûrs que les clans sauront en faire bon usage. Si les clans avaient la moindre ressource à gaspiller, ils l'investiraient dans la guerre qui fait rage depuis le schisme. Donc ça va être un scénario où on va tous essayer de se battre pour récupérer un certain nombre de choses. On est prêt Eh bien la mise en place dit qu'il y a trois colonnes, euh, trois colonnes initiales, donc on va dévoiler ces colonnes. Mélanger le paquet, puis en tirer trois On va commencer par une colonne de deux étages en suédois qui est ici. Deuxième qui sera une euh, deuxième qui sera pas jouée. Ça c'est un déploiement. Alors oui, on précise. Si nous piochons une carte de colonne qui comporte une zone de déploiement d'un joueur, on la passe. On la Ça passe. Ça fait partie des règles. celle là aussi du coup parce qu'elle appartient à un autre déploiement. Ensuite on aura deux colonnes en Gagosilla, C'est ici. C'est la montagne là. Non, là Ouais. Du coup. Et on aura une dernière de 3 en Commonwealth ici. Voilà. Et les autres cartes sont remélangées. Elles sont remélangées dans la, dans la pile, exactement. Donc c'est assez éparpillé, il y en a un peu plus à l'est hein, quand même. Un peu plus à l'est. Donc, à présent, le premier joueur va pouvoir choisir son clan. Donc et son met... titre, et sa réservation. Et, ré et sa réservation de titre, donc. Moi je vais jouer le conglomérat du Rhône. Ah <rire> <rire> Je pense qu'il est plus rigolo, tiens. C'est donc à Séverine, qui est donc à sa gauche, de la choisir. Bonne, la bonne boîte. Et je vais le rôle d'Arcante. Ah, premier ça, il tour. sera euh, Je vais jouer le Rheinstein. Le Rheinstein. C'est beau. Hein. D'accord. Donc euh, là, ce sont les gars du Nord. Eh bien moi, je vais jouer... Oh, quelle surprise Je vais jouer au... je vais je avec Changer. <rire> Et toi, Marc alors c'est en trois tours. J'ai réservé les gars. Hamchan c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est assez agressif. Pour moi les catavats c'est parce que c'est une histoire spéciale. Donc, mm -hmm. euh, le plan du cœur. Ouais, je vais prendre la flotte libre. dessous ouais, de la La flotte libre. La flotte libre. Ça ne m'étonne pas. Donc Louis-Marie a réservé... Non d'abord oui Louis-Marie a réservé euh, le rôle d'arconte. Séverine a réservé le rôle de. Le rôle de du méga. Faut que tu réserves ton rôle. C'est à moi de réserver. Et ensuite, je vais choisir le rôle de guetteur 1. Il est ouf, Il est là. Je vais prendre. Euh... Je vais prendre le guetteur 2. Enfin 4. Guetteur 4. Alors là, on, on répartit tous. Le déploiement, on a deux soldats sur Ouais. Donc, c'est moi qui commence... C'est toi euh... qui commence, Tu ouais, te déployer. Le déploiement. Euh, donc, du coup, j'ai choisi en dernier clan. Je me déploie en premier. Et je vais prendre... Je vais me déployer ici, là. Tiens, allez, pour changer. Quel déploiement prends-tu Le 5. Le 5, tu es donc où Rhineland, ici. Hollander Hollande. et Friesland. Tu seras dans le nord. nord. OK. Donc là, moi, je vais voir qu'il est là. Donc, tu dois te déployer, donc... Alors, le, mon contrat permanent, puisque c'est mon... C'est ton clan. Ma capacité de clan. Euh, on va mettre ça. Oh, la mer du Nord. hop Ça veut dire qu'il contrôle hop. la mer du Nord, la Nord C. Pour toujours. Le Havre est ici. Euh... Je repartirai un petit peu plus après, peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste une ferme à poser. Ouais. Allez. Okay. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. toi ouais. C'est à moi de me déployer. Je vais prendre le déploiement 4. Donc je suis à.. Scan Lucina, Morava. Et Morava. Lusica. T'as les trois points pour te fuir de toute façon. Et scan. -ce oui, c'est vrai. Voilà. Je te donne ça. Et maintenant, je vais mettre tous mes T'as le Mais tu peux à ton marqueur d'incubation. Tu peux placer. Ouais, je vais placer à zéro. Je vais prendre le déploiement de donc okay, à quatre bâtiments. Ah oh, Risqué, ça comme. Tu veux avoir de la place. Oh ouais, moi, je... franchement, je peux. <rire> moi j'ai les extrémités, c'est pas au milieu. Non mais c'est un déploiement osé hein. mais si ça paye, <rire> si ça, si ça, si ça paye. Comment dire, c'est osé, j'aime bien c'est si ah, un ça, ça peut payer, <rire> ça peut, ça peut payer hein. Bien sûr. Bien sûr. Ça, tout sûr. ça peut payer. Euh. En fait dans, dans le jeu souvent, les gens elles, préfèrent éviter de se retrouver euh, trop au milieu entre, entre tout le monde, parce qu'évidemment ils, ils sont plus attaqués que les autres. D'être lassé. On aime bien croiser un, un coin tranquille. Ouais, euh, C'est trompeur avec cette histoire de mer de glace où tu peux vraiment te déplacer assez facilement d'un ouais. bout à l'autre de la carte. Tu peux parler, t'as la flotte libre. Ouais. <rire> tu, peux, tu peux le dire, tu joues flotte libre. Voilà. Tu, tu cours vite sur la mer. Donc, je vois que des, des étrangers occupent nos terres natales, ça ne va pas. <rire> ça ne va pas du tout. C'est bien ça, ça va. Fait... Ça ne fera que créer des tensions. Ça va vous occuper <rire> Pour ça l'instant on, fera de vie, on ira faire, on ira on ira être des petits fermiers de vapeur dans des coins euh, tranquille. Hein on peut jouer l'amitié des gens allez c'est bon va comme ça ah, j'ai oublié de mettre mes... Euh... T'es deux fermes bas, ah, oui, pas fermes. Ah, ah, bah, moi je pourrais faire, faire du rollback aussi, alors. <rire> <rire> je suis désolé, j'ai j'ai pas vu longtemps. on l'a tous pas vu. T'as pas mis ta tourelle... Ah si, tu t'es mis... Pardon, j'ai C'est si, celle si, de l'a mise en dalle C. Fais attention aux catabats. Ils peuvent aller n'importe où. Oui, je sais. J'ai pas ah, mis une oui, tourelle wow. sur, ma... sur ma zone de montagne. <rire> <rire> ah, ça apprend des leçons, c'est cool. <rire> ça apprend des parties précédentes. Non, où est-ce que je vais jouer hum... Moi je vais jouer le déploiement 3, aussi appelé l'Est, le Grand Est. Déploiement épirie, déploiement de Le déploiement de l'âge. Non, le déploiement <rire> Déploiement, j'aime bien les montagnes, euh, mmh. tu vois. Euh, globalement, je suis dans l'Est, euh, tout va bien. On se porte bien là-bas. Ouais. L'Ouest est délaissé pour une fois. Mmh pas de colonne Ça peut changer avec les caches. Il n'y a pas de colonne dans l'Est. Euh... Est-ce que c'est comme ça C'est déjà Voilà eh, non, pardon, il me reste ma colonne. Excusez-moi. J'ai vu n'a pas ici. Voilà, voilà. Ouais. Le déploiement est terminé Le déploiement ah non, est terminé. on peut le ah scénario, la règle de scénario qui nous dit qu'on peut bouger euh, deux unités, c'est ça, ça Deux unités sur une zone adjacente. Non contrôlée. bien contrôlée. Et euh, dans l'ordre de la piste des réservations. Donc nous avons déployé deux soldats supplémentaires, et maintenant que c'est terminé, nous avons le droit de déplacer jusqu'à deux de nos unités sur une ou deux zones, donc on peut les mettre toutes les deux dans une même zone, ou deux dans une zone séparée. Et donc on va commencer par, euh, par moi. Oui. oui. Je vais en mettre deux Oh. Ah donc... Attends, tout, faire... à tout hasard. C'est deux unités de base forcément. C'est deux unités... Non, deux unités. Ah, on peut déplacer... Je ah. peux bouger la moto déjà. Tout peut changer très vite dans ce jeu. Voilà. À toi, c'est joué. Euh... Moi je vais venir en mettre. Et ici, et euh... ça te ouais. Bon, ok. L'armée va rester là. Et le deuxième, il va... Bon, le vais Voilà. Mmh. Okay. Cette fois, c'est bon mmh. Eh bien, on va passer à la première phase, qui est donc le conclave. Mais Et juste donc... de... bah non, on va juste distribuer les aboutibles. De... Ah, ah oui, les aboutibles, c'est vrai. Hein Alors, phase du conclave, bah c'est parti. Phase du conclave, donc je vais passer de la piste de réservation à la piste des titres. Et donc, je vais avoir trois cartes de vapeur. Il faut pas que je regarde. Ah, non. ah bah non, <rire> Vous avez tout remélangé Oui. D'accord. Je vais remélanger après avoir remis les... Ah D'ailleurs, on monte le... Et on avance, on a oublié que c'est nous. Ah oui, le marqueur. Oui, j'aurais dû faire ça avant, avant toute autre chose. Eh bien, ce sera Pustinia. C'est bon, ah, j'ai quand même beaucoup de chance. Hein. Il y a une colonne de vapeur qui apparaît juste à côté de la zone. aurait pu apparaître sur tes pieds. En plus, Ensuite, bien, hein. ouais. Alors, plus après, une colonne de 3. On va oublier qu'on n'est pas loin. Euh... <rire> bien sûr. mais moi... La guerre est vite arrivée, en Ensuite. Le léga, C'est moi. Justinia, c'est pas si loin de chez moi non plus, hein. Eh ben le léga sera ici. Donc. Ah elle a accès à la, à la petite mer intérieure là. Mais ça c'est une déclaration de guerre ça. Ouais. C'est pas de très bonne ambiance, ouais. Je mets un, un moyen de pression. D'accord, oui. <rire> pour commencer. Mais c'est bien, hein, allez-y. Moi <rire> je vais jouer par contre. Oh y a des choses rigolotes quand même. Et on va jouer le partage d'algofiole qui vous fait tous gagner un Algofuel de contrebande, et moi me fait gagner deux Algofuel simples. On est donc dans la zone de surplus. Euh, moi, hop. Et tu, là, ça top en Wallonie. Tu es getter 2, hop là, getter 4, plutôt. Si ça apparaît en Wallonie, je quitte la table. <rire> euh, non, ce sera en Girondie, deux étages. Oh. Okay. La phase du conclave est terminée, euh, on va pouvoir placer. passer à la planification des ordres. Moi, je déjà dit, je plaide oh, pour l'amitié. Nous avons terminé la planification des ordres. Oh. C'est donc l'activation des ordres. On va tous tout révéler en non, même la temps. Révélation, la révélation, oui. Alors, ensuite, les activations. Et ensuite, les activations dans l'ordre du conclave. Oh, oh, oh, oh, oh. Voilà, tout est révélé. Mmh. Bien, et eh bien c'est donc à moi de commencer. Je vais jouer ici, donc en Morava. Euh, donc c'est un jeton de, de défense, et je vais faire euh, recrutement, ça s'appelle Une mobilisation. Une mobilisation, pardon. Je vais faire une mobilisation, donc je prends un jeton spécial que je mets ici, qui ne me coûte donc rien pour l'instant, et je vais pouvoir mobiliser soit deux soldats de base, soldats de base soit un soldat d'élite. Élite. Je vais prendre euh, deux soldats de base, ouais, je vais en mettre trois. Tu veux pas faire ça quand même et un, ici. Pas de débarquer avec 5 pélos là, prendre euh, une abarrage, là. Tu peux déployer dans des zones adjacentes oui. oui. Soit dans ta zone, soit dans une zone adjacente. Que tu n'as donc pas fait délibérément. Si, je l'ai fait. Maintenant, as déployé dans des zones que tu contrôles. Ah oui, la zone adjacente, mais que tu contrôles. Ah oui, que je contrôle. Je ne peux oui. pas apparaître de nulle part de soldat. Oui. Ah, C'est vrai. C'est bien moi. le grand instant. Ici. Je vais jouer un déploiement d'un soldat d'élite que je vais mettre juste ici. C'est rigolo. Hein voilà. À toi. Pour l'instant, c'est un d'observation. Et bien là, je vais faire apparaître ici ce jeton-là et je jouer une mobilisation, mais d'une d'élite, faire apparaître un canon. Un père ciel je crois que ça s'appelle, hein, okay. c'est ça Ouais, un père ciel okay. Qui donc peut soutenir jusqu'à deux zones. Exactement. Ok, euh, c'est donc à toi, Marc. À moi, je vais jouer une action de défense simple. Je vais juste faire une tourelle. Une tourelle, parfait. Bon, c'est à moi à nouveau. Je vais jouer... Ici, une autre action de défense. Je vais faire une nouvelle mobilisation. Donc, cette fois-ci, elle va me coûter un algo-fuel que je paye. Et je vais recruter une unité d'élite que je vais mettre ici. Mmh. Euh, je jouer un jeton de défense pour faire un contrat des carrénaux. Donc, il me coûte un algo-fuel. Et comme j'ai deux armes en ma possession, je vais pouvoir poser deux contrats. Sur deux mères différentes. Ou sur la même mère. Ouais, Pour la elle a vraiment le contrôle des mères là. Ouais, non, m'embêter. Je vais en poser un ici. Surprise <rire> que si je mets un deuxième, je ne pourrai plus, plus avancer. Mais je suis. Si, là, il, il peut. Il a, son, ouais. il a son jeton de, ah, si tu peux de complice. Ouais. Je vais me mettre jusque là. Oh là, on peut aller de là jusque là-bas. À ton tour. Uh -huh. Je vais jouer ce le défense et construire sais pas je pose. Et construire une En tourèle. Oh, Tout le monde joue ouais. ses jetons défense, personne ne joue ses jetons défense. Ça va venir, t'inquiète pas. C'est bizarre. <rire> on on s'observe tous. Euh... Enfin, moi je l'ai dit, je plaide pour l'amitié entre les peuples. Hein. Alors... Pas de propos, je sais. Je vais faire... Un <rire> une action spéciale de mobilisation. Oh, c'est étrange. Ah. Oh! À toi, oh, donc. Oh, oh, oh. C'est donc à moi. Et là, je suis bien contraint de jouer une action de mouvement. Va ouais, chercher, ta colonne. J'aurais peut-être dû me déplacer sur un de plus pour avoir une action de plus et pouvoir encore patienter et éviter le, la contre-attaque. Je vais jouer un mouvement. Euh, je vais faire une action de marche forcée. Donc, euh, c'est là. C'est ouais. Je prends, prends encore un, un algophile et je vais faire 1, 2, je vais venir ici. C'est donc à rime. Moi, ouais, mes marches forcées, je peux sauter par-dessus ouais, des zones occupées par des, euh, par des ennemis, si je voulais. Et évidemment, les plaines, euh, enfin les montagnes, euh, je peux faire aussi des marches forcées dans les montagnes. Et ça, c'est la capacité de clan. Hein. Et puis, je mange en défense. Je vais faire un grand toast. Donc, Oula. la capacité du joueur Einstein à, prendre, à déployer 4 euh, soldats de base, mais comme j'en je ai que 2 dans ma réserve, je n'en déploierai que 2. Ah, bon. Euh, C'était où euh... Le jeton défense était D'accord. Donc, j'en déploie un sur la zone du jeton défense il était, et un sur la zone de 5. Ça fait 5 unités. C'est à toi, Louis-Marie. Ouais, je vais jouer cela. Je vais me déplacer ici en laissant derrière moi une balise. Une balise de mon clan. Je vais faire un déplacement simple. Je vais me déplacer là en laissant une balise. Ah ouais, mais j'avais pas pensé à son déplacement. Va venir me la péter. <rire> ouais. C'est pas bon ça. Tu prends de la mer. Du coup, bah, attends, bah, pardon. Euh, euh, je remets celui-là. Je vais jouer celui-là d'abord. Hop, et je vais les amener ici. Oula là <rire> ouais. Ah, ici, là, par là, hop, hop, pouf. Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a un tout. Ah, oui, ça va se faire de côté. Hein. Tout de tout ça côté Libertalia, ouais. Oh là là, c'est le débarquement d'Italie. Hein. Oui. Ça prend l'Italie, ouais, très vite. Et à toi. Donc c'est à moi. Ah, je vais donc être obligé de jouer mon dernier... Dernier jeton. Mon dernier jeton c'est forcément le déplacement ici et un déplacement normal puisque j'ai déjà fait mes trois mes trois actions spéciales je vais faire aller un ici ouais, je ne peux pas aller sur une, une autre zone j'ai pas de zone euh, en me déplaçant. Pour Donc, multiplier les actions. Pour multiplier les actions. Donc euh, ça sera encore euh, limité au prochain tour. Mais voilà. Voilà. J'ai terminé. Passer c'est l'autre. je regarde. Toi, tu me déplace là. Je vais utiliser celui-là. Je vais laisser une balise. Je vais, bah, prendre le... On va prendre le giron Comme tes motos sont parties, j'en profite. On peut revenir. Je sais. <rire> pour ce tour-là Pas ce tour-ci, non. Ouais, c'est dingue de voir que tu pars de là et t'arrives tout seul sais, au bout, mais c'est vrai que tu contrôles les mers, là. Et avec ce déplacement, hop, je vais en mettre un gars-là et un gars-là. Oh. Quoique, un gars là, un gars là. Pour l'instant, c'est très sage, hein. il n'y a pas beaucoup de combats, les hein. gens ne pas trop. Hein. Je vais faire une action spéciale de contrat avec les Karenna. Ah Où oh, est-ce qu'ils vont aller oh les deux je peux en mettre 3. 3 arts Je contrôle 3 3A arts. Je contrôle 3 arts. Ah, ouais, 3 arts. Oh, ça va virger moi, ça euh, ça peut venir côté, un peu tu, ça, tu peux même bloquer les mers comme ça, non de de... Ben, je pourrais, ouais. Tu pourrais euh, faire blocus. Ouais. Ah, tu as barré la marée Nostrum. Que ah bah. toi qui peux y aller. Non, pardon. Hop. Très bien. Ouais, bon, euh, C'est à nouveau à moi, donc je vais passer euh, et je vais donc pouvoir réserver mon prochain rôle. Autre que le Gator A. Autre que Gator 1, Et je vais prendre le rôle de par contre. Surprise. <rire> la surprise générale. Il fasse un déplacement. Toi, Louis, t'as fini Après ça, je passe, ouais. Non, il y a eu des possibilités, je sais. Il y avait des bonnes blagues à faire, là. Là, le, Bon, le but du jeu, c'est plus de mettre de la pression psychologique en permanence. Mais c'est là qu'on s'amuse. <rire> T'es en train de déshabiller ta colonne de vapeur, hein sur ouais, une ça. montagne seule et je euh... le soutiens partout que... il reste deux tours après. Oui je sais. Mmh. Mmh. <rire> deux tours c'est très long. On terminé euros, pour second deux. Le Rhine. Alors tu Rhein Rhein pas, Non euh, maintenant c'est lui. Là, moi, qui passé. Passé. Ouais. Euh, moi je vais prendre le Prüm. Euh, donc c'est à moi. Il me reste une action de déplacement. Hmm, non. Alors donc ça va être ça. Bah non, je vais passer et je vais prendre le rôle de Guilherme 1. Là, je me, suis, mmh. je me suis pas trompé. Non, bon, c'est le bon. bon, Et moi Bah non, je vais reprendre les gars, donc ça sera Guilherme 4. Parfait, donc bah, maintenant on va faire la baisse d'activité. Alors, est-ce qu'il y a des colonnes sans personne Je ne crois pas. Non, non. non. tout a été donc, Dans l'ordre, euh, on va commencer par toi, Marc. Euh, alors, tu euh, de, vas... nouveau... de nouveau, ouais. On ouais. tirer ouais, les... Ouais, les, euh, ouais. les euh, alors. alors, tu prends 1. Et deux. Un et deux. Deux incubations. D'incubation. Oh, ça va. Ah oui. Oui. Ça va. Ensuite, c'est à moi. Je un peu chaud. <rire> Pour l'instant, tout va bien. Personne de tous. Un ici. Sont... Deux. Et trois. Donc tu vas et prendre trois. une petite quarantaine. Je vais me prendre une petite quarantaine quand même. Déjà. Trois, ouais. Bon, je vais la mettre ici. Tout le monde a trois de plus d'incubation. Ah, Ensuite, 4, euh, 3. 3. Voilà. Séverine. À moi. Moi je prends... Un aussi. Et 2. Deux. Et 2. Donc, tu fais avancer ton marqueur d'incubation de 2. Lâche. Je rien. Lâche. <rire> moi, je prends 2 aussi. Ouais. Mais euh, il ne se, se passe fondamentalement rien. Voilà. voilà. Excuse-moi. Ok, Pas de problème. Voilà. Donc on a fini la baisse d'activité, maintenant c'est le grand blanc. C'est le grand blanc, donc on va compter les points de géo que nous avons. Donc toujours dans le même ordre, donc Marc tu en as un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu passes six. à 6 points. Tu passes à 6. Tu peux déplacer ton marqueur de ravitaillement en fonction. Voilà. Est-ce que tu as, as des zones à retirer euh, on fait maintenant, euh, ouais, ça 1, maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu euh... vas devoir perdre un gars. Ouais. On va aller perdre ici. Quoique. Ouais, sinon... Ensuite, c'est à moi. Donc, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, donc j'ai droit à 14. Ouais, bon, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai un, un à retirer. Voilà. C'est 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je reste... Euh, non, il m'en faut seulement 10. Euh, là, ah oui, alors là, tu vois, vois 3, un peu. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. l'adore, voilà, 5 <rire> Oh ouais, ouais, ah, ça là là, Aïe Ah c'est... Ah là, le froid... Euh... Oui, ça pique. Ouais. Ah, les canons Ils ont ça... être des hommes du Nord, ah, a... mais on sait qu'ils reviennent ra rapidement Ils aussi. R'instable, a... ça, ça ouais, respawn ouais. vite, ouais. Plus rien dans les canons, puis dans nourriture véhicule, fait froid... Ouais. Wow. Tout ça, tout ça, quoi. Le reste... Je sais, je sais okay. Non, c'était juste pour te racheter un peu de pression, je Voilà. Ouais, il ouais, y en a moins. Il <rire> y en a moins hein, des, des, des mecs en fourrure. Hein. Ensuite, toi, un, tu. 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc 10 bonhommes. 5 points, 10 bonhommes. Il faut que j'en retire. Bonjour. 13. 3. Oh, ah, toi, 3 Ah, quand même, hein. J'ai mal compté. J'ai mal compté, j'ai mal compté. Toi. Toi. Et. Toi. Parfait. Euh, donc, bah... euh, on, on est dans la phase d'entretien. Donc, le oui, on enlève ça. tout. On enlève tout. Je... On n'enlève pas les quarantaines, malheureusement. Ça, c'est dommage. Ah, bah quand même. On en fait baisser le d'incubation. L'incubation revient à zéro, donc c'est. Euh... Ça, je précise, c'est une règle qui, qui est mise en, dans, dans le chapitre... Principes généraux. Principes généraux. Donc c'est important de lire les, les principes concept généraux parce que c'est règles. Concept, concept, concept généraux. Concept généraux, voilà. Concept J'ai de remettre tes... Voilà, je vais remettre mes des algos, algos fieux, mais... À la fin de chaque tour, le niveau d'incubation redescend à zéro. Euh, et l'entretien des contrats. Phase ouais, entretien des contrats. Donc c'est moi d'abord, j'en euh, je ai trois. Tu 3. les payes Ouais. C'est cher un peu. Ouais, je sais. Donc retiens tes contrats Léo. T'en as pas. Moi j'ai pas de contrat. Moi j'ai des contrats. Ah deux. Est-ce que tu les payes Non je les paye. <rire> Moi j'en ai pas. Et donc, tour suivant. Tour 2. Voilà. Hop. Vas-y, prends-en 3. 3. Donc tu es guetteur et donc il va. une colonne de vapeur va apparaître quelque part. Quelque chose me dit que ça va être près de quand même. Dégâts oh. de la flotte, sais pas. Ça va paraître sous ses pieds ça... en réel land là. Ça va vexer tout le monde. Euh. Si, ouais. Donc, colonne de vapeur, un étage. Un Nova Roma. Nova Roma. <rire> <rire> <rire> <rire> euh. Il n'y a pas de dégâts. C'est pour ça qu'il est venu. Euh, il savait. Il savait. Parce qu'on garde les cartes, tu sais, de. Mais oui, c'est bien. Tu pouvoir jouer larc Léo. Je vais pouvoir jouer la onte Alors. Je bloque Marino's tour. <rire> Je vais faire un blocus. Et voilà, j'en parlais. <rire> Donc, Donc. ça. <rire> Alors, je, je lis quand même le, le background. Hein. Ah, pas lu. Vous envoyez quelques forces euh, prospecter les profondeurs marines à la recherche de ruines et ne souhaitez pas que l'on vous dérange durant votre expédition. L'archonte place un jeton cible face neutre sur une zone de mer de glace. Il est impossible de traverser cette mer de glace grâce à un déplacement maritime ou d'y placer un contrat des carèneurs. Le légat n'est pas affecté par cette carte, mais oh Il pas de de légat. Tu veux bloquer voilà. laquelle alors, euh, alors, je vais réfléchir. Bon, je vais bloquer. Euh... <rire> Tiens, c'est étonnant, mais je vais bloquer ici. <rire> voilà. voilà. Centre de vision. Donc on vraiment... ne peut pas passer par la mer du nord. La Nord-Sea. Nord-Sea. C'est bien, ça me protège un peu mes côtes. Bonne idée. <rire> ah, l'alliance. Oui, C'est vrai, euh... euh... oui, vrai que ça, ça arrange ça... aussi. Ça... Mais bon, moi je suis quand même bien accessible par le haut aussi. Hein. Je okay. vais jouer ça que ça. Ça a négocié une alliance avant de lui la partie. <rire> oui. ouais, ah, d'accord. Il <rire> y a une. Euh, y a... Comme, ça, comme la... ça là, sous les pieds. Euh. Une, là, une... contre, je risque de me faire J attaquer, mais On Donc, je prends un risque pour jouer mon Primus et réserver à la surprise générale contre pour le tour suivant et je vais placer un pélo en sansac. On va placer les jetons maintenant. Ouais. la vie. Voilà, nous avons tous joué nos... Nous allons pouvoir révéler tous les ordres. Oh là là, ça défend. Ah, ça bouge. Ah, écoute... Tourisme Donc c'est à moi, pardon. C'est parti. Je vais faire un recrutement, une mobilisation. Ok. Recruter Deux bonhommes... Deux unités ici. C'est à moi. Ici, je vais jouer une mobilisation. Voilà. Donc Cette fois-ci, je vais le mettre de ce côté-là pour ne pas, pas oublier que je l'ai. Je vais faire une mobilisation. Je vais faire venir une unité spéciale. On sent le rush, là. Pas ah bon Pas <rire> ah bon Quelle idée C'est ce sera celui-là. Oui. Je vais faire un grand host. Bah oui. Je pense que là. là euh... c'est rentable. Là c'est rentable. D'un mm -hmm. seul coup, il y en a quatre qui reviennent. Mm -hmm. C'est ça. Donc, je à répartir là. en plus. En plus, je peux bien répartir où je veux. Mm -hmm. Ah oui, tout de suite et. Ouais. Voilà, j'ai fini mon tour. Ouais ouais, j'ai C'est donc à toi. Tu t'en vas un peu. Oui, Moi, je sais pas, ouais, je, suis je suis... pas genre. sûr que ça dure. Je ferme, je vais ah, tu je sais. T'as prévu de... Bah non, mais attends, il, euh, trois... les... il, mm -hmm. il a pas déployé trois... C'est quoi, comment il s'appelle Des glisses neige Non, pardon. Des érinis. Des érinis. Il a pas déployé trois érinis pour oui, laisser la ferme s'envoler. Euh... Moi, je vais une toile. Il y a une petite balise toute seule. Il peut soutenir jusqu'à la... la balise. Ah. Encore faudrait-il qu'il y ait des gens... Euh... <rire> à cet endroit-là. À moi, pardon, à moi. Euh... Moi, j'ai euh... un sérieux doute sur les motos, mais... Euh... Moi, j'ai un sérieux doute sur ma partie. <rire> je vais faire un, un nouveau déploiement. Donc, il me coûte un fuel euh, Pardon. Mmh. Vous... Oui. Excusez-moi. C'est à moi. Je vais jouer ici. Je vais faire encore un recrutement, mais cette fois-ci ça va être juste un petit bonhomme, parce qu'il m'en reste plus qu'un, et, et tu payes aussi. Et je vais payer un algo-fuel, voilà. T'es pas à plus de 5 là, non, non c'est bon Non, je suis pile à 5. Ouais. Je tu sais bien comment on se regarde là. Je, je sais sens que ça, <rire> ça, ça, ça va être moi le sandwich d'un moment, ça va être À toi. C'est vrai, ouais. moi. Ouais. Et alors <rire> Bah qu'est-ce que tu vas faire Bah je vais poser une tourelle. Pour... Ah. Tu vas ah, rester à plus. Ah oui non c'est ouais, plus 1 ou plus 2 la tour. C'est plus 2 plus plus de donc là elle a 4 euh, de force. Euh... En défense, oui. Avant qu'on vienne me le piquer parce que <rire> je peux venir de là, je peux venir là. C'est ton tour, c'est à toi. <rire> ah à mon tour. <rire> euh, moi je vais jouer ça. Et déplacer celui-là. Ah oh, non j'ai pas ça. Pour <rire> ah, l'instant j'ai rien fait. Pour rien, on peut m'accuser de rien. Non, il veut avoir un maximum de, ah là, oui. de balises pour défendre alors, aussi. Pour défendre ou ou défendre, alors on peut oui. venir attaquer. Ah oui, c'est vrai qu'il peut se faire attaquer. Voilà, tout va se de bon. voir ce qui va se passer. J'active un mouvement ici. Ouais. Hmm. Non mais c'est bloqué le mort. <rire> <rire> ouais, mais je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. Je peux aller là Ouais, avec ouais. marche. Ah non, je peux pas, Mais aller, non, là pas aller là, bas Non, c'est pour ça que je dis qu'il y a que moi que tu peux aller là. Ah ouais, oui. <rire> je peux pas aller... Non, je peux pas aller là parce qu'il fait une marche forcée et je peux pas arriver dans la montagne. Ouais. Donc ça sera soit là, soit tu vas ailleurs. <rire> soit tu peux aller renforcer ici, du coup enfin, faire une grosse force là. C'est un peu l'idée, ouais. Ouais, c'est le plan, hein, c'est ouais. ouais. vrai, oui. Hop. Là, là, tu es un, 2 trois, on... quatre, tu es au maximum. Donc c'est à moi. Ouais, c'est sympa comme ça. faire. Trop sympa, elle donne... C'est à, donne... à, donne... à moi. Elle fait plaisir des toiles. C'est plaisir je vais jouer ce, cette défense ici, je vais mettre simplement une, une forteresse. Une, une... comment ça s'appelle là Une tourelle. Une tourelle, une tourelle voilà, je vais jouer une tourelle ici. Ça toi. Bon allez, engage le combat. Non, non. <rire> ça, j'irai de se battre un jour, Tu vois, t'as dépensé tout ça déjà, ouais. mm -hmm. C'est l'entretien qui a coûté cher. Ça, mais... Après, bon, c'est une ou deux quarantaines, quoi. Oui. Oui. C'est pas grave. <rire> ça arrive. Ça, ça arrive à des gens bien. Hein. <rire> D'ailleurs, c'est le meilleur, quoi. Mm. t'as pas de ferme à construire hein, Ça va. Je joue un jeton de défense. Et je vais recruter Un U-Toon. Ouais, je suis là. Là. Oh. Attends. toi. Moi, je vais dépenser cette défense. Et jouer une mobilisation pour faire apparaître un gars <rire> ici. Un gars ici. Tu dois dépenser euh... un gaucho, tout à fait. Oui, pour moi. Je vais jouer ce mouvement. Hop. Ouais, je vais peut-être la prendre devant moi quand même. <rire> Donc là, c'est à moi Ça Ça bon. bête de mettre de l'aila ah, à partir des choses sérieuses. Je vais pas déplacer celui-là. Je, je me pose encore la question. Parce que ça ferait une action en plus, mais. Euh... Non, mais t'as raison. T'as hey, ah. peut-être un peu souvenir avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux être à 7. Après, là, c'est qu'à 5. Là, c'est 5. Hein. <rire> ouais, mais avec un point de victoire. C'est dur à C'est il y a un point, <rire> aussi, là, a un point. Ouais. Ouais. une tourelle. Mais pas d'incubation, c'est une ferme. Point de victoire plus incubation. Le problème, c'est que si je vais attaquer ici, toi, tu mm. peux m'attaquer derrière. Voilà. Ah Toujours <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Alors qu'est-ce qu'on fait Mais c'est un scénario offensif, Leo. je pense qu'il faut que tu attends. Là, fait... là, il faut que j'attache. De toute façon, là, il faut que j'attache. Du désavantage de jouer avant les autres, euh... finalement. Non, mais il faut que tu commences par l'est, de toute façon. Oh là. là. Oui, je pense que c'est... C'est plus, plus raisonnable. Il y a une nouvelle ambiance, ici. C'est tout simple, Le problème, c'est que si je perds, Et je perds deux, euh... ah, je bah... perds deux élites. Hein. Que tu gagnes ou que tu perds, tu perds un élite. Parce que tu défrais de ma balise et c'est une balise. Mais c'est une balise... Euh, c'est une balise ronde. Ah, Dans tous les cas, tu perdras une élite. Donc il vaut mieux m'attaquer là. Ouais, tant pis. Dommage. Bah, Après, le jeton, il y est toujours. Hein. J'y vais et je mets une balise. Mm -hmm. Ça, c'est bien ça. Voilà, pour la fin. Alors, tu as une force de combien, Léo force ce combat. De 6 euh... Ah oui, il va falloir qu'ils disent... Qu Moi j'aurai une force... 2-3. Parce que je soutiens avec eux, là-bas. Enfin, ah ouais, se garde une option possible. Donc seulement 2-3. Ouais, 2-3. Euh, Quoique... Tant pis, je l'ai mmh. fait. Je l'ai fait, je fait je vais pas rollback. C'est pas, pas beau. Bon, donc ça fait 3 contre 6. C'est ça. C est c est ça. ça Tout à fait. Ouais. J'ai misé 3. J'ai misé 0. Tu dépenses. Je dépense mes 3 algo-fuels. Tu gagnes celui-là. Je gagne celui-ci. Et tu perds une. Je perds une unité. De... Okay. Alors non, dans la boîte. Mais dans la boîte, oui. Oui, ma boîte Moi je sera là-bas. Voilà. Et tu gagnes... Parce qu'ils sont un cube moral. Ils sont là. Ah, ils sont tous souris. Il y a un cube de moral. Voilà. Ouais. Donc je suis à 6 toujours. Tu vois, 6 Voilà. Non, mais il me ma ferme, c'est sympa. Séverine. Ouais. ouais Je, je construis vais construire construire. la future ferme, c'est ça. Non mais il va aller construire la tienne après là-bas. Ouais. C'est c'est là, du communautarisme. Quelque part on est tous très amis. Mm. <rire> Travaille ensemble tous les jours, tu vois. On s'entend bien. Ah. Oh, bon là. Là. <rire> oh là là Oh là attends, mais c'est toi qui vas m'attaquer en fait. Je que C'est toi qui va m'attaquer en, <rire> en fait. Oh, après je peux faire le tour. Je sais que je oui. suis sur une montagne. Ah, mais Actuellement, les seules qui peuvent venir c'est les catavat. Et pour l'instant ils sont un peu loin. 1, 2, 4, ça me permet pas Donc, de patienter et de regarder la situation. Tu actives ça ou tu passes du coup J'ai vu, <rire> Dans tous les cas, hop, tiens. Ouais, merci beaucoup. Je vais en envoyer un là. Voilà. Envoyer le reste <rire> Ça y est, là. L'action. Le coup, ouais, bah, Ça bah, y est, c'est parti. On est à 4. Je soutiens avec ma balise. <rire> J'ai eu une hésitation au de <rire> Donc c'est combien pour... Contre... Un... 4 contre 5. 4 contre 5. Donc 4 pour Louis-Marie et le Rhône, le conglomérat du Rhône, et 5 pour le Rheinstein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Mais là, tu vas tout miser, tu plus rien à faire. Tu obligé de dépenser. <rire> Ce qui fait mes affaires. Allez, combien Zéro ah, non, 0 contre 6. Contre 6. Ouais, j'avais quand même eu l'hésitation de me dire. Bah, il faut être souvent assurer quand Parce même. Parce qu'elle dépensera Alors, t'en as enlevé que 5, hein Je sais. Ah, ah tu, tu mets du. J'enlevais un rouge. J'enlevais un rouge. Un... Ah, quand tu veux. J'enlevais deux rouges. Je me permets celui-là. J'enlevais un rouge plutôt dans, plutôt dans le temps. Ah, d'accord. Je t'ai donné mon petit Alors, Ouais, j'ai vu. Je me suis mis un moral. Je fais une action mouvement. Bah, viens. Là. Voilà, par la mer. Donc là il y a 4. Euh, si j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5, ça suffira. Ça suffira. Hop, par la mer, donc euh, j'ai pas besoin de dépenser d'action spéciale hein, de marche forcée. Et bah, du coup, quoi qu'il en coûte. <rire> euh, donc j'attaque avec 5. Bah je défends avec 4, seulement. Ouais. mais c'est vrai qu'il faut penser que Allez. à un moment à la fin du tour on va devoir dépenser un algo fuel donc, si, sur toutes la les, la les colonnes qui n'ont qu'un étage pour, les, pour en faire des fermes et donc si on a tout dépensé dans le Voyons combat carte, bah, on ne peut pas transformer la, ouais, la colonne bien. qui disparaît euh, C'est une enfin, pure perte ouais. puisque. Euh... tu passes tu le gagnes, du coup, voici. Je ouais, ouais, ouais, prends l'incubation et en plus, on ne peut pas ouais, avoir il un perte qui ne servira à rien là. parce qu'il n'y a plus d'action. Ouais, mais il fait joli. Euh, a... Alors ça donne quoi J'ai perdu, mon... perdu mon soldat d'élite, il est là-bas. Et tu as misé quand même. J'ai Misé ouais. deux. Au cas où, misé euh, rien. Bon, ben, je me sens mieux là. Ça, ça veut pas dire que je vais je quand même faire. Je peux venir là. Je peux venir là. Celui-là, il ne lui reste plus que 1, il ne va pas défendre. Ouais, ah, il pourrait Bon... T'as combien 1, 2... 3, 4, 5, 6... Il y a 5. En fait, j'ai plein, plein d'options possibles, Maintenant, vous êtes affaibli. J'ai même l'option de dire... c'est bah, qu'elle que... hey, pourrait quand même revenir m'attaquer. C'est ma pas bon, comme bon, ça après. que j'aurais qualifié Séverine, du coup, affaiblie. mais... Moi, je me sens en 13. En fait, bien lui, bien. il peut même sauter, il peut même venir là, il a même pas de combat non, à faire. Non, je ne peux pas sauter les zones assises, ah, ah, les catabats, les catabats Mais t'es tousseux Seul Si je l'envoie lui seul, je peux aller le prendre. Ouais. Mais je reviens Tu peux je... revenir, mais t'as pas beaucoup de... Ça fait pas une balise quand Oui, mais je suis simple. Oui, ah, mais c'est bon. trois tours. Tu vas juste perdre... C'est vrai. Y a trois tours des balises... Tu vas juste perdre tes balises, c'est pas si grave. Bah, ça sert à rien. Ou alors je peux aller. Ici. <rire> bon, c'est vrai que là. Il y a pas normalement. Je, moi je suis un peu éparpillé. T'es un peu éparpillé, ouais, tu je pourras je pas trop. niveau ressources, il est pas traité non hein. Mais après, il faut que je fasse attention à pas y aller avec trop de force non plus parce que Séverine peut m'attaquer derrière. Alors Après, elle a pas trop intéressant. derrière, bon. moi je vais faire du chirurgical, hein, je préviens tout de suite. Euh, et, et là aussi, ouais. c'est 5, non Mais... T'as ça qu'il y a un souci. Ouais, c'est cas, mais là ça soutient, et là ça soutient. Non, je crois que, malheureusement... Tu euh... va passer le tour, hein Non, non, non, non, je, non vais, je, alors, je, je vais, je vais, venir attaquer, euh, je vais aller attaquer Marc. Il a assez le... Je suis trop. C'est plus logique. Il est un peu dispersé. Ouais. Il a plus d'algo fuel. Il faut que j'aise quand même suffisamment de force pour que euh, Séverine ne soit pas tentée de venir m'attaquer. Je pense pas qu'elle va le et faire. Non, non. Puis en plus, je, vais perdre, je pense pas qu'elle va le faire, mais là, je suis obligé d'aller euh, chez Marc. Donc, euh, je vais faire euh, ça. Donc Je vais faire ouais. une action spéciale de mouvement, c'est celle-là. Hein. Je dois forcée. dépenser, donc, euh, marche forcée, je suis obligé de dépenser un adieu. Et donc là, maintenant, ouais. euh, il a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ouais. il faut que j'arrive à atteindre au moins 5. C'est 3 ou 4 qu'il faut que je mette. Mais il n'y a plus que ceux-là qui peuvent attaquer. Hein. Ils sont 5. On ne va pas se priver. On ouais, peut le faire, mais je ne suis pas sûr non plus. C'est un peu. Mais c'est vrai que là, Séverine a tout intérêt à m'attaquer, vous avez raison. Tu parlais plutôt le truc non en, en te raison, disant là, que, que l'autre va que prendre, tout prendre tâche, la tâche, confiance de et du coup tâche, tâche, raison, tu mets zéro, tu mets juste de quoi passer ouais. l'égalité. Ouais. Euh, quand t'attaques, ouais. Quand je pense que, que tu le fait. fait. Dans du méta, ah tu Ah donc tu, tu les penses les, es que tu baisses complètement ton quoi. Je vais l'attaquer. je gagnerai quand il arrive. Tiens, on voit tout, mais je vais aller sur la des hein. Tu détruis, pas quoi, du coup. Attends, non, je lui donne pas, je lui donne pas, quand même. Ah mais je Alors, sachant que si tu laisses une unité, elle va t'attaquer, elle va gagner, et tu vas lui donner une unité qui lui donnera des points de victoire. Oui, t'as raison. Non, c'est des points de victoire en cas de paire. Donc, une seule unité, c'est pas dépendant. Oui, quoi. mais il faut une paire, ça commence. Qu'est-ce enfin, que tu détruis euh... comme bâtiment là Oui, t'es ouais. obligé de détruire. C'est bâtiment. deux bâtiments. Oh, bah écoute, bah, je... Détrui... je vais détruire la ferme. Hein. Ouais, <rire> la terre brûlée. Oh, ah, la, la stratégie, brûlée. stratégie de la terre brûlée. Ouais, ouais. ouais. Exactement. Non, mais c'est ce, vrai, elle va m'attaquer. Elle va m'attaquer. <rire> bah, elle va quand même prendre un point de victoire. Moi, ouais, c'est. Euh, donc. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à combien Je suis à 5 Non, t'es à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 5. 6 contre 5 même pas besoin de musée. Non, j'ai même pas besoin de miser. Mathématiquement pas besoin de musée. Zéro. Zéro. Bravo, au combat. Donc tu prends un comme ça. Voilà. Et Il euh, par y en a un autre que je et perds un et un l'autre hein, qui va venir là, évidemment. On met un petit peu de, de morale. Pour faire jouer. Pour faire jouer. Bon, là, ça a été, ça a été violent, là, sourcil. Hein. Le, deuxième... le premier, c'était observation, là, ça... ça a été dans tous les coins. Là. Il y a des combats, là. Bon, là, c'est vrai. C'est contre... pas ça. fini puisque Séverine. Alors, vas-y, Séverine, qu'est-ce que tu fais Du coup, je vais jouer ce déplacement-là. Je vais dépenser un algophile de contrebande pour jouer une marche forcée. Déplacer toutes mes unités ici, en passant ici. Comme ça. Donc tu détruis la tour à l'ennemi au passage. La balise, la balise pardon. Tu détruis ta balise qui est retirée du, du jeu. Oui, qui est remise dans la boîte. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser que, comme euh, ma balise est là, elle ne peut pas la, la traverser, mais en fait, une balise, ce n'est pas une unité, donc euh, euh, elle, elle peut faire une marche forcée à travers ma balise. Et donc là, il y a un combat à 4 contre 5. Oh, je suis vivant donc OK. Bon. J'ai misé. Ok, moi aussi. Voici. on est prêt. Alors. J'ai misé un. Donc elle 1. gagne. 1 ok. <rire> Alors, il faut que tu remettes de la Il y en a un qui se replie. Non, j'ai dépensé mes deux qui restaient. Ah bon, d'accord. Il y en a un qui. dans la boîte. tu prendras deux dans la boîte Il y en a un qui se replie. Il est de la boîte Non, non, il va dans ta réserve de luna. réserve, d'accord. Celui-là, je le garde, voilà. et celui-là peut se replier. À peu souhaite. près à deux endroits différents. Je veux bien un petit cube de morale. Oui, si tu veux. Voilà. C'est vraiment pour la forme. Ouais, c'est joli. Ouais. Ça ouais. indique qu'il y a quelque chose s'est passé. Alors, euh... qu'est-ce que tu prends pour le dernier tour Je suis un peu étalée. Bah, tu sais quoi Un petit peu. Véritablement, à surprise général, je, ouais. je vais prendre le, le guetta. Et hein. t'avais bloqué larc compte il Faut le laisser, laisser bloqué. Ah non, tu l'enlèves Non, du coup, ça l'enlève. Ah oui, c'est ça. Du coup, ça l'enlève. Mais en réalité, je préfère prendre ça. Donc maintenant, c'est à toi. C'est à moi de passer. Non, je vais prendre. Je vais rester fidèle. J'ai été guetteur tout du long. Je vais rester guetteur. J'ai vu toutes les colonnes. <rire> toutes les colonnes du jeu. Je sais pas si c'est le bon choix. Mais... À toi, Leo. Allez, je vais aller sur les gars. Tac. Voilà. Alors, dernière action, une petite moi, tourelle. Une petite tourelle Ouais, une petite tourelle. Like. Tac. Like. Tac. Mais du coup, il n'y a que moi qui joue. Voilà. Ta... Tu. Ouais. Eh, la surprise générale <rire> Moi je vais ouvrir la mer. <rire> je ne suis pas, pas concerné par tout ce.. Tout ce bazar. Allez, ah, base d'activité, ici qu'il y a des colonnes libres, non mmh, Non. Nope. Ce sera Pas de colonnes libres. Ce sera chez moi d'abord. D'abord, oui. Alors, je prends ah, mais... un de c'est tout C'est tout. Je prends pas oh, d'un tu veux. Voilà. Okay. Donc c'est pas grand chose. Ensuite, c'est à toi. C'est à moi ouais. Alors, moi, j'en prends rien là. Ah oui, non, rien. J'en prends un. Un. un. Et tu construis une ferme Et je construis une ferme. Ouais. Donc j'en prends deux. Tu prends un jeton quarantaine. Un jeton. Non, non. Non, pas, non, pas encore. Pas pas encore. Non, non. Pas. Non, du... ah non, il est bon. Là. À toi, Séverine. C'est à moi. <rire> ah, bien, ça va bien se marrer. <rire> ça va être dur dans les temps de regarder. Alors, 1, 2, et 3. 3, 4. Et 4. Ah, et, et, et tu construis que... une ferme. Et je construis une ferme, ça fait 5. Oh, 3 morts à exil là 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 3 morts à exil. 3 <rire> morts et 2 quarantaines. <rire> alors, regardez, 5, 2, 40. 3 morts et exil et 2 quarantaines. Là, on voit tout l'impact du fléau. <rire> Tous ces gars sont devenus complètement fous euh... Ah mais alors là elle s'est pris des... Le fléau c'est ça C'est le fléau elle s'est pris des... Fléon, ouais. On enlève, on enlève, les... Pièce, on enlève ouais. les actions spéciales. Ah non mais faut pas a trois euh, en... mois à exil Parce que, Parce que Je moi suis on choisi. a... Oui, oui, Donc suppose. ça fait déjà un point de victoire en moins <rire> <rire> <rire> Déjà là c'est dit Mais si j'en récupère un Potentiellement, c'est qui, c'est qui Ouais, qui, qui, ouais qui. mais il faut des mecs pour gagner un combat. Aïe aïe aïe. Ça dit les mots. <rire> <rire> les mots sont quelque part. Ouais, Ça me fait mal. Bah, ah, j ai j ai jamais, jamais, tu vois en deux mois de jeu je j'ai jamais vu autant de gars d'un même, même clan. <rire> C'est pas mort exil. Là, je dis ça. Là, ils ont pris cher. Prends-le comme tu veux. Là, le fléau, là, il est. J'espère qu'on va rapporter ses fruits. D'abord, on va compter les unités à retirer. En fonction de notre score. Tu les as fait, toi Tu les as fait des démunitions Ah, j'ai oublié celui-là. T'as pas fait des démunitions Ah non, tu les as faites. Ah non, c'est mon tour. J'en ai trois. Je vais me faire un peu de mort exil aussi. 4. 4 Quatre, oh putain. Ça fait deux mort exil. 4, et est-ce que tu fais une ferme, là Et là aussi. Alors, et je vais en faire... Un, là, et là aussi. Non, c'était ouais, et... ouais, là, non, tu... là ou ça. là. Les... Donc, euh, ça fait une mort exil en plus. Bah oui, ça vaut le coup. De toute façon. Cette ferme. Donc, j'arrive à là. À la 5. Tu la mets où Donc, ça faisait 4 plus 1. Ça fait 5. 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 2 morts exil. Deux morts exil. Où -tu la ferme Alors, la ferme, on va la mettre... Ouais, bon, elle va être là quand même, ça va être protégé. Tu oh, prends les quarantaines aussi Dis-moi, on est pas en ce cas. 1, 2, 3. Non, parce qu'il a déjà pris la quatrième. Pris... Euh, non, pas, c'était autour d'avant. Ah, c'était autour d'avant, on entend ton rôle. 3 quarantaines. Ouh là là là, là le oh, frérot, oh. il a fait mal là. Et... Hein, il a fait mal à la, à la flotte Alors, libre, Et au Rheinstein. 1, 2, 3, Rheinstein. De toute façon, je vais être à 4. Donc. Tu peux les poser. Nous avons tous les cas, t'es obligé de les poser sur les 4 la plus haute. le dernier tour donc, passe pas. Hop. Ouais. tu as la ouais. 3, euh, en as placé 4 3 en tout 4 ouais. 8 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, et 13. 2 Putain, est revenu au club des 8 donc là maintenant Alors, on, on va compter les on sur. va compter d'abord les, et... les deux mots à partir. on vient ici et, Et voilà, t'as un point en moins aussi. Ouais, ouais, ouais, j'ai un point en moins. Ah, <rire> mais. Mon euh... charrier, mais. <rire> <rire> ah, là, il faut, il faut. Ah, ça sent pas le mot, mais bon, au bout d'un moment. On m'a fait rien. Euh... Même combat, vous deux. <rire> Finalement, il euh, y a vos. Il y a vos. s'appelle Vos, vos unités qui sont là, qui hurlent des insanités dans la rue, euh, ivres, complètement détruites par le fléau. Le reste deux. Ok, ensuite on nettoie. Les scores nettoie. Euh, Les scores, ah, bon, bon score. score. scores d'abord. Alors scores. on commence par toi Louis-Marie. Tu as 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Donc, hop. 5, 4, il faut que je retire un certain nombre de personnes. 5, 1, 2, 3, <rire> 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 5 unités. On va tous être à la même enseigne. Ouais je pense. On s'est trop tapé dessus. Ah, il y a eu beaucoup, beaucoup de colonnes de vapeur par rapport aux parties que j'ai pu euh, voir. Alors, ensuite, à toi. Ensuite, c'est à moi. Alors, moi, j'ai 1, 1, 2, 2 3, 3 4. 4. 4. Je suis moi aussi à 4. On oh, va bah, tous à 4, je crois. Donc, je passe à 8, là. C'est ça Non, je suis à 5. <rire> <rire> Donc, euh, il faut que j'en je, retire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 13. Bon, j'en ai encore 5 à retirer. Moi aussi, j'en ai 5 à c'est ça Eh, vas-y, ça va faire un gros tri. 2, 3, 4, <rire> 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On retirer 3. J'en ai 5 à c'est énorme. Attention avec tes coudes. Allez c'est vrai. 1, 2. Okay. Écoute qui partent avec le matériel. 4. Il y a alors quelques mobilisations je crois à ce tour. Non je sais pas, franchement je le voyais pas comme ça. c'est un sacré avantage. Moi de toute façon je veux plus. Ah oui, tu peux pas faire ton grand poste. Alors à toi, t'as combien t'as 5 toi 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu bouges pas. Je suis à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. mais Et moi je crois que je suis à 4. 1, 2, 3, 4. 4. Ouais c'est ça hein. Ouais. 3, 4. Bienvenue au club des 4. Ouais. Donc je vais retirer 3. Je suis en tête pour la première fois. Il faut que j'en retire 3. Putain ça fait chier. Alors là. Je peux les prendre là maintenant. C'est bon les motos là-bas ça va rien. J'aime les enlever. 2. Je peux un peu les enlever non Je peux venir là aussi. En fait je vais grignoter. Ok en on ravitaille Ouais, on Alors, on descend la piste d'incubation. La piste d'incubation redescend à zéro. heureusement, on remet les algos On remet les algos à fond. Et moi, est-ce que j'entretiens C'est un petit nom qu'on a. deux entretenir. On va ça aussi. C'est merde. nerf Là, je ne vais pas les entretenir. est tu les entretiens, toi Ça ouvre pour les camarades, ça m'arrange pas. Est-ce que tu les entretiens, toi C'est une bonne question. J'y ai pas encore pensé. Ça coûte cher ou non, quand même <rire> C'est à moi, moi j'ai pas d'entretien à de faire. Là j'ai aucun intérêt à entretenir ces deux-là. Aucun intérêt, Il a pas de... Et celui-là, est-ce que j'ai intérêt à l'entretenir Non plus. Léo, Léo, faut que tu retires des acteurs. Euh... Troisième et dernier tour, oh, et là, donc okay. on passe voilà, au numéro oh, 3. C'est Louis-Marie qui Ça va fait. faire apparaître une colonne de vapeur. Dans son coin. Certainement. T'as jamais été guetteur Ah non, non j'ai été primus et archonte. T'as pas de carte en réserve. Tu vois, moi j'ai déjà 4 cartes en réserve. Ça aurait été bien joué au plan euh, de l'Alliance de l'Ouest. Ouais. Défoncer les cartes. Ah t'es ouais. là. là. On, va, on, va, on, va, on va créer du jeu un petit peu. Ouais. Alors. On va faire apparaître une colonne de 3. En Istra. En Istra. En Istra. Istra. Voilà, on va créer du jeu un petit peu. <rire> <rire> Comment attirer <rire> toutes les côtés euh, Léo. Ou les gars. Les gars. Où te mets-tu du, du coup Le, le cratère c'est cool hein <rire> Le cratère est intéressant. Il devient vachement plus intéressant. Donc soit c'est en haut en fait. Les inconnus occidentaux qui bloquent ça, là, le nord ouais, je vais et met, je vais là, Dans le cratère. Bien okay. là. Bien. Ensuite, Arconte. Régale-nous. Que tout va se jouer sur ce dernier tour, hein. c'est ouais. clair. on ouais. est tous assez proches. Je déjà quasiment quel jeton je vais mettre. Hein. J'imagine en déblayer les accès, ce serait fou. Chose qui permet de faire des marches forcées en montagne. Il y a, un... Il y a une a qui permet de faire ça pour tout le monde. Tout le monde peut faire des marches forcées en montagne. Ça, fait que ça, aide de connaître les paquets. Bah, ai, euh, Ouverture du Havre Austral, Mare Nostrum et Radrensko Mare sont considérées comme adjacentes. Ah, là, là si on possède un contrat sur une de ces zones, c'est comme si c'était une seule et même mer. Non, adjacente, ça veut adj dire que si t'as un contrat là et là, si tu peux passer là Attendez, oui. de là à là. Attendez, ces deux là sont adjacentes oui. Je vois pas comment... Non, c'est l'effet de C'est l'effet de la carte. Parce qu'il ouvre un arbre... Euh... C'est l'effet de la carte. Ces deux là sont adjacentes. Mmh. Adj oui. Donc mais il faut quand même un contrat là et là si tu veux passer C'est comme si en fait on passait par... comme ça. C'est ça. Non, un seul il en faut. Non, non. Non. Si, si, je vois ce que là on dispose d'un contrat dans ces deux zones de mer de glace. Considérer comme une sauveur. C'est ça. Donc, toi, par contre, tu, bah, tu, tu mets un jeton ou quelque non, chose Non, non, moi j'ai rien, c'est juste. juste. Donc, il faut mettre quelque chose quand même dedans Non, non, euh, bon, on peut, les, on peut les marquer si tu souhaites. On peut le matérialiser. Euh. Comme ça, ces deux-là sont, de sont adjacentes. Pour, pour tout le monde Pour, pour tout le monde. monde. Et elle, elle a un contrat Non. Non. Non, c'est pas ça Non, simple. non, c'est juste adjacent. Moi, j'ouvre je, je, juste. Euh, ah, J'assume, même peut-être que c'est de là c'est de là Ah oui, juste si que votre que plan dispose d'un. Par contre, il faut procéder à un contrat dans les deux zones, quand même. Voilà. Hum. Alors, il faut lire le petit background aussi, quand même. Ah, pardon. Oui. Sous la pression du conclave, les carréneurs ouvrent les accès au havre flottant au beau milieu de la marée Nostrum. Alors, du coup, c'est à mon tour. Hop. Un, deux, et trois. Bon, je vais jouer celle-là. Niveau de départ. Une colonne de deux étages en Rhône. Oh comment je défends ça Ok, on y va, réservation, enfin... Euh... Ordre. Ordre. c'est bon. Ok. On réveille. Hop. Ça ça C'est bon. Ah, eh bien, c'est euh, à toi. Ouais, effectivement. Euh, moi bon, je veux ça. Dès le départ, ça va... Ça va. Ouais, bah ouais. et est génial, ça. Ah ouais. 4 contre 4. Bien. Tu ne me soutiens pas Et... Alors combien C'est l'attaque qui annonce d'abord, T'annonces en fait, combien C'est l'attaque qui annonce d'abord. Si il ne peut pas soutenir lui. Mais... après t'as plus le droit de changer. T'as qui annonce d'abord... Non, je joue 4. Donc, 4 contre 4. Toi tu peux Sauf pas ça. soutenir. Allez. ça. Ça m'énerverait bien que tu gagnes. C'est bon Allez, viens Allez, on y va. 3, 5. 5, 3. Donc Louis gagne. Hop c'est à 2-2, mets un petit cul, non, ça. et tu récupères ton nom. Et bah ben c'est à toi. Ouais. ouais Donc tu as mal Bah oui. Ouais mais là, vous savez que là, pour l'instant, il gagne. Qui ça, Léo non, toi, mais... Ah bah oui oui Pour l'instant, après franchement, partie est pas finie. <rire> Je dois dire que la partie est pas finie. Donc toi t'es un baril, t'es un slip. Ça va, tu vois, moi je peux jouer. Après, on voit je mon vais droit, jouer les 40 même, ça va, tu vois. Ouais, y a, y a je vais jouer un truc de défense ouais, et je vais faire tout un, tout tout contrat, tout. un contrat. Un ah. contrat. Avec euh, les carreleurs. Donc, tu contrôles combien de havres Deux. Quelle, dépense, quelle deux défense Quelle défense tu veux jouer Celle-là. Ouais. Ouais. Donc, je tout peux tout en mettre deux, c'est ça C'est ça, tout à fait. Tu veux les mettre où Ou alors, je peux en mettre là aussi. Là et là. Mais ouais, tu feras pas du coup. Si jamais Pum euh, meurt, il meurt. En ouais. fait si tu les mets là et là, tu pourras pas bouger parce que la mère elle est là. C'est ça, ouais. Ouais, Tu pourras Faites, pas bouger. ça t'amènera. T'es obligé d'en mettre un là si tu veux pouvoir fuir. Si bah, tu veux oui, utiliser les les tes contraintes. Ils sont, sont là. Ils sont là, ouais ils sont là. Là, au moins là. Après t'es les gars, donc t'en as un ici. Je vais en mettre un ici. Je donne un score. Alors... Séverine. Non, je sais pas quoi faire. Ah, mais il va falloir le faire. Je vais essayer, hein. je vais tu tourelle. crois que comme dans Rainbow Six avec un timer, ça pourrait pas changer le jeu aussi Ah, si Là, là. mais ouais, là. J'ai mis ma double tourelle. Ok C'est <rire> sais qu'au final, il y avait l'option de patienter hein, dans le jeu. Non, non, non. non, non ah, C'est mieux de patienter sais, avec une tourelle. A toi, Léo. Là, non Non, c'est à toi, toi. C'est à toi. Ah, oui, c'est à moi. C'est à toi, à toi. À moi, moi. Euh... Bon, la balise. Donc, Léo, il peut plus se mettre là. Il ne peut plus t'attaquer. Après, il y a l'Istra à jouer, hein, je sais. Il ah, il peut plus, plus m'attaquer ici. Donc, déjà, ça change une, euh, un truc. Alors, après, si, en fait, il peut toujours t'attaquer avec son. Oui, c'est vrai. Bon, on va rester. T'as raison. On va rester sur la première idée encore. On va recruter deux pélos. Ah, voilà. deux pélos ici, comme tu dis. Bien En simple, on temporise. Je sais quoi Moi, je vais dépenser celui-là. Pour faire une tourelle. <rire> Bah ben pourquoi Personne peut venir ici Bah si il fait une tourelle. <rire> Mais oui t'as raison. <rire> <rire> t'as raison, lui. Moi, je vais deux gars. Ah, ouais. Donc c'est à nouveau à moi. Et il ne me mmh. reste plus que deux, deux jetons. Donc là, je vais jouer un mauvais lâche. C'est bon lâche, mauvais lâche. Je vais jouer un défense. bon lâche. Tu... mobilisation. Je vais faire une mobilisation. Maintenant, est-ce que je mobilise c'est euh, Deux de bonhommes ou une élite. Fondamentalement ça. Si ça peut changer les choses. Changer la chose. Si parce que s'il mobilisent deux bonhommes, il peut en mettre un dans les deux zones adjacentes qui. Ah ça joue là-bas ah. ah il peut défendre la balise Bah ouais C'est vrai, mais si je viens là, si je mets un bonhomme là, je vais être une cible. Alors que sinon les gens vont y aller en se disant bah c'est gratuit, s'ils veulent le faire, et ils m'attaquent pas. Donc je vais, je vais faire euh, venir un élite. Donc sur la case, d'à côté de nous. Tu payes du euh, ouais, fuel. fuel pour l'action. Euh... Ah, ouais, c'est vrai. Non, c'est toi qui est en... Non, ouais. Qui est la cible. Là. Je sais. Alors qu'est-ce que tu fais du coup Laisse-moi essayer de tourner les choses. <rire> Laisse-moi essayer de pour parler. Je vais là. C'est de m'inventer. Ah ouais, il a 4. Euh, oui, si tu m'attaques, en fait, tu auras mis tous mes trucs contre moi, et tu seras... Mais t'as plus de euh, 4 à l'eau au fil Oui, toi. bien sûr, mais... C'est... En fait, moi, c'est... pas c'est mal... une bonne idée, c'est une bonne non, idée. Non, c'est une mauvaise idée, mais si, ça, parce que, vrai. en fait, les autres, ils ont plein de trucs, et derrière, ils vont... Ils vont... On va perdre tous les deux, si tu fais ça, je te préviens, hein. Mais... Bah oui. C'est écrit. Moi ouais, euh... aussi, je te préviens. Oh, bien si sûr, ton contrat... Tu... Mais oui, mais regarde, là, tu... Moi, c'est ma dernière action, donc je vais être obligé de me défendre à fond, parce que sinon, je, je peux rien faire, donc euh, j'ai perdu. Si, si tu fais ça, je vais me défendre à fond, toi, tu vas... Forcément, si tu veux essayer de gagner, de dépenser beaucoup d'algofuel. Et derrière, bah, moi, je serai complètement euh, HS. Toi, tu seras euh, exposé et tu auras laissé, tu auras pas embêté Louis qui est en train de tête. Et je veux euh... pas. Je pas. Je pas embêter. Euh, je peux pas lui. Moi, je suis, euh, je suis un peu bloqué. Bah ouais. Bah euh, ouais. Il faut que tu, euh, ouais, tu viennes chercher ici à l'arrivée. Je peux pas. Il faut faire un contrat avant. Ouais. Ouais, mais ça veut dire défausser oui. la défense là, petit ah, bah, oui. tu y fait bah, Fais ça hein, si tu veux, mais euh, je, je, je, je vois <rire> que la donner, En fait, tu, tu donnes la victoire à l'un des deux. Et euh, voilà, c'est ça que je Tu ne dupes personne, Marc. <rire> c'est clair, hein, franchement, là, c'est sûr. Moi, c'est ma dernière action. Donc, quoi qu'il arrive, si tu m'attaques là, je vais être obligé de me défendre à fond, sinon je fais rien. Donc, euh... Et Léo sera un dans une good place, quoi. Ah bah oui. <rire> mmh. bah... Ah, t'as réussi à la convaincre c'est hey. partie du jeu, hein. Vrai. de communicant tu sais. Ouais, genre, non, mais... Mais... mais attention, je n'empêche <rire> pas de le faire. Hein. Je, je, je donne juste. Et d'ailleurs, tu as remarqué qu'ils n'ont pas contredit là-dessus. Ils ont pas dit, ah ouais oh, non non, mais c'est pas vrai. c'est C'était très content de bah, tu... faire ça. Tu, tu vois. Voilà. Pas okay. le gain, en vrai, bon, je... moi, je vais faire une seconde action de mobilisation. Je paye mon fuel. et je vais mettre deux bonhommes. Ici. Voilà. Ah bah oui, il prépare, il prépare son raid. Ah ouais, moi il, il y a un pas, truc lui. que j'avais pas vu. Il y aura que la moto qui va bouger. Il a plus de défense, plus de, vous êtes content. Il va là. Oui, bah d'accord, mais là, il y aura que la moto qui ira là-bas. Ah parce que... Pourquoi bah en fait, il y a Parce qu'il a pas la mer. Il a pas la mer. <rire> il aura que la moto qui ira là-bas, qui ira là Toi ouais, qui ira ouais, là-bas. Là C'est ah bah bon pour moi, on va voir. Ça dépend de Séverine, hein, la suite. Oh, c'est à moi, c'est à, à toi. Tout dépend de Séverine. Ce que je ça fais de moi. Ouais. Que fais-je bah, Ils ont dépensé leur mouvement en premier, ou presque. Ouais, euh, c'est vrai. vrai. Alors que, donc, Louis, il est plus mobile ou pas beaucoup. Il reste une action, euh, un mouvement. Ouais, mais Séverine, il lui en ouais. reste deux. Toi, il t'en reste un, mais, ouais, mais voilà, t'es plus mobile qu'eux, et puis tu peux ouais. quand même plus m'embêter que. Je Impatienté. Non, ouais, c'est une action possible. donc ouais, je sais bien, mais... Euh... Tu vas faire en ministre. Bah, pourquoi je vais ministre Ou un recrutement. Voilà, ou... ouais, là, j'ai pas intérêt à le Pour l'instant, tu n'as pas de contrat dans, dans les mers. Alors, Léonidas, okay. c'est ta dernière action. Ma dernière action. Donc là, je suis obligé... Après, c'est terminé. Donc, là, j'ai plein de choix possibles. les contrats, je vais... vais... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, un euh... un Moi aussi, j'en ai plein. J'ai je... accès à plein de trucs, puisque je suis là là ah oui, et là. là. D'accord mais dans son star je pensais que tu allais venir vers moi mais... Euh, mmh, mais pas dit, forcément euh, bah non tout t'es à, à fond c'est euh, pas... Donc euh, réellement... Euh... Je pense qu'il faut que t'attaques Séverine. <rire> C'était bien joué ta négociation là, tout à l'heure. <rire> Maintenant vas-y. Mais après elle va attaque. revenir. Elle va revenir. Elle, elle va revenir. Donc prime. il vaut mieux. Mais vu qu'elle revienne par où Bah là elle est là. Ouais. Mais si tu gagnes ici, t'es à 100 Après faut gagner. Non on pas, mais tu rigoles, elle a 5 de défense et elle a 5 a contre de... 4 et non, a, non, il a 20 pour moi et le gofiole. Ce que je peux faire <rire> c'est Ce prendre ici, mais elle elle va du coup je y... tu mm. me réattaquer. Ouais mais du coup ça a la force à le faire. j'attaque ici, si il y à combien On te le dit souvent. Dans les jeux, ouais bah on fait ça. 5 et sans soutien. Ouais je pas que j'allais gagner tu vois. Mais j'embête mais j'embête les gens. Ouais vous êtes à égalité on a le gofiole. Bon, écoute, je pense qu'il faut que j'attaque euh, Lou-Marie, ça sera le plus drôle. Alors, on peut voir, est-ce qu'il n'y a pas... Euh, à quel endroit il n'est pas aussi. soutenu vous trouvez ça drôle ici, tout ça non hein Il n'est pas soutenu, il est en, il est en montagne. Ici. ici, il n'est pas soutenu. Non. Ouais. Ben voilà, je vais faire ça. Je vais laisser une balise ici. Ouais, T'en as plein, toi. T'en as plein, à vous. Un clan à Et alors c'est vrai que ça c'est un mouvement que, à part moi, peu aurait pu faire, hein, Parce que Arrête venir pas. de là, aller sur une zone de montagne aussi loin, mais je peux parce que. C'est do, dommage euh... J'ai le légal ici, j'ai un contrat moi ici et. Tu vois, je peux. Quelque part c'est dommage, pas, moi dommage moi de. Là, ah oui je me. C'est dommage pas. de donner la ferme et laisser Séverine tuer lui pour gagner son point à la fin. C'est dommage en vrai que... J'avais même pas pensé, merci. De rien. <rire> Mais tu vois, c'est gratuit ouais, un, pas faire ça. faire ça. C'est un cadeau que tu lui fais. On voit bien. Je trouve ça dommage. Allez, baston, t'annonces. Ouais, ouais. <rire> je suis à 1, 2, 3, 4. moi, je suis à 5. Voilà, tu as 5. Alors, vas-y. Il a mis combien ah mis un. Un. Et moi, j'ai mis 4. Oh il a tout oui. joué, quoi. Voilà. Tu je vas je pouvoir me mettre une quarantaine sur ton dernier jeton. Du coup, je perds ce mouvement, je perds ces deux unités. Tiens, Qu quarantaine. Et... C'est la rassurée. Je ai une quarantaine. Euh... Ça va pas être de toute façon. Là, voilà. Alors, Séverine. Non, mais je vais, je vais attaquer. Tu veux attaquer moi oui. ah, <rire> Si c'est pas malheureux, ça. Je fais une marche forcée. Ça Pourquoi arrive, ça arrive, écoute. Ah, mais il faut que j'enlève, que je laisse un gars. <rire> Vas-y, on va la ferme. Ah oui. Une balise, ça, ça fait pas tu contre, gain, une tu, balise, ça tu, fait, tu pas ça droit, fait. Tu vois, ah, tu quoi Tu gagnes ça tu Finalement, mathématiquement, Tu viens ici <rire> Oui, je viens, te, ah, tu tu viens Je viens t'empêcher d'utiliser tes jetons. Ah, D'accord. Ah, c'est pas mal le, le dernier tour, là. Il se passe des trucs qui ah, vont m'empêcher euh, les... d'utiliser mes jetons. C'est-à-dire je pas... dire que si tu perds le combat, ton fiancé ah, sera inutilisé. Ah, bah oui, c'est sûr. Mais du coup, non, mais attends, pas, mais tu sais que en vrai, euh, que tu mettes une balise ou pas, c'est quand même rentable pour toi, hein. Parce que lui, il perd deux, toi, tu gagnes. Lui, il perd deux. Non, mais là, t'as vu L'autre est. tu gagnes deux, tu tout monde vers le bas. Tu, tu mets pas de balise du coup là-bas mmh, Non, mais ça, ouais. Bon. Non, non, j'abandonne cette. Euh... J'abandonne cet endroit. Ouais. Et Donc tu mises sur l'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 6. 6 contre 6. 6 contre 6, Et ah. les attaquant hein. bah, Ah, ouais, là, c'est vraiment du bon Alors, bluff là. Il faut. Euh, faut... <rire> Quand vous avez dû sous votre moment de réflexion. <rire> <rire> Attendez, c'est à mon <rire> tour. Il ben, faut, faut que je compte. Franchement, j'en ai pas eu hein ouais, de Tout de ça 3 pour qu'on on jette ma game par la fenêtre... Euh... Donc lui il est à 3 et puis tu ne plus ouais. rien faire puisque tu lui as sucré son jeton. Eh oui Donc il a perdu. Oui. Léo... Bah, il a perdu. Léo il a, 2 il a, il a 2 2 perdu 3. 3. Il a plus de 3 enfin, Non non, parce que tu la prendre 3. Non, Tu vas la prendre. Ouais en gros max il est à 3, plus 1, moins... non pas moins, donc 4. Toi d'ailleurs t'as à 4 aussi. Non je suis à 4 de base, je suis à 5 là. Non, 1, 2, 3. Ah, il y en a un là. là ah, il descend. Oui. Hein ah, oui, mais il va pouvoir construire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Tu manges 5. Toi. 1, 2, 3, 4. 4, potentiellement 5 si tu trois. la laisses. Ouais, mais il ne pourra pas construire. Non, non. il ça, a pas construire. ça aussi. Ouais, okay. donc t'as 4 en comptant les, les deux là. Et toi, je n'ai pas compté encore. Moi, je suis à 1, 2, 3, 4. 5-6 si je prends celle-là, potentiellement 7. Et puis, 7 moins puis si tu gagnes, ça te fait 1. 7-1, donc enfin 7-3, reste 2 euros, tout à Ouais, 7-1. Ok, euh, on, Toi, va, on va partir sur 7. 1. Moi je suis à 1, 2 pour l'instant, 3, 4. 4 mais t'as moyen d'aller chercher ailleurs. Un... Ouais, j'ai moyen d'aller chercher ailleurs. ici. Pardon, hein, je recompte pour être sûr. <rire> Là pour l'instant t'es à 1, 2, 3 Si encore si tu les fabriques faut que tu les gardes 1, 2, 3, 4, 6 Oui potentiellement 5 ouais. 6, 7 8 Si tu gagnes le combat à 8-1, 7 Et donc c'est 6 contre 6 Celui-là peut pas l'avoir non, non mais Marc pourrait Je le dis maximum il peut arriver à 6 Mais je sais pas il est. Le problème c'est que si je mets la blinde euh, Je vais avoir plein de morts à exil <rire> Ok c'est bon Oui. 0 4 Oh là là Là ah, j'étais. Oh là là ah, là il, avait... il, eu... il a gagné le bluff <rire> C'est bon ça Donc t'en prends un. Ça, ça s'en va, ça je le perds, c'était sacrifié. Euh... Et là, le club. Et lui, il se... Ah euh, bah lui, il... il retourne dans ma réserve de plan. C'est ensuite. J'ai vais faire une victoire un peu amère. Ah là, euh, c'est euh... clair hein. <rire> Une victoire à la Pyrrhus <rire> Alors, là du coup c'est open bar quoi. Je fais ce que je veux. C'est pas open bar non plus. Ah si, carrément. Je suis de fou. On a gagné pour lui, c'est son cadeau. Là j'ai gagné, je pense. C'est son cadeau de la communauté. Je pense que j'ai gagné. Alors, je vais activer celui-là. Hop. Et donc les motos vont se splitter. Il y a une moto qui va faire. Alors, c'est adjacent, on va prendre le chemin le plus court. Hop, hop, hop, hop, hop. Hop, ici. Et l'autre. Il va faire le tour par l'autre côté. Un Ensuite, c'est à, à... Louis-Marie Louis -Marie de passer du coup. Je passe, euh... non, il je passe mon tour. Je passe le Primus, j'imagine euh, Non. Non, je passe les gars Oui, euh, les gars Ouais, je passe les gars. Ah oui, tu peux pas te mettre je là. Tu peux pas reprendre le, le ghetto. Hein. Mais si t'es Primus, non, ouais, ça, non, ça marche pas. Non, c'est l'heure, c'est le tour, tour d'après. C'est à moi de passer. Ouais. Donc. J'imagine que tu vas là. Bah oui. Alors, ton dernier jeton tu pourras attaquer qu'une seule zone. Donc je vais le tenter Ah <rire> ta... ouais. un... niveau, ouais. niveau point, il a gagné Ouais, je me doute, mais non, je vais y aller jusqu'au bout. De toute façon, je sais que j'ai perdu déjà un autre point, parce que Moray exil oblige. <coughs> je... Ça... Je en Ah, mort et exil, t'y es pas, hein. tu vas pas dépenser 5... Euh... Ah, si. euh, en fait, euh, je suis si obligé de... Ouais, mais tu vas pas en dépenser 5 dépense Après, t'as des colonnes qui descendent, pas trop. 3. 3. 3, ouais. Quand même Ouais, quand même. Des petites quarantaines qui vont venir aussi. Tiens, je te rends Je me <rire> piller à la fin. Attends. Ok, donc là, il je va, va à deux. 3-2. Voilà, je suis à 3 et à 2. Il va à 2. Attends, t'es comme ça. Je me doute que tu vas venir, mais... Alors, bah, j'active mon dernier euh, mouvement. Euh, donc, euh, on va y aller à deux. Déjà, eux, ils vont là. Lui, il va rester là. Et puis... La moto. Je ne pourquoi tu le ferais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre cible plus intéressante C'est ça la question. Alors là je peux pas accoster, là je peux pas accoster, là c'est pas intéressant. Parce comme défendu de là. Ouais. Là il est quand même à 6. Il jamais un moment où je gagne, je pense. Ah bon Non, je marque marquais l'avantage depuis le début, avec ces motos. Je vais attaquer ici j'ai moi j'ai besoin d'un algo-fibre à la fin. Donc on est à 2 contre 2. T'as 2 fois, t'as 2 à la fin. Non mais Ah j'ai pas vu là. Ah, pas là, pas là, ah, pas là ah, ouais mais ouais. oui, bon. j'ai de la... La... La... Oui, bon. la, la main. Ouais, sur les... J'ai 6 crans quand même avant de l'amoreille. C'est ça, sur les 9 que bon ça va, Je vais assuré. 4, 0. Et J'en prends Et oui. Et oui. À ton tour, tu passes, tu te mets, j'imagine, ouais, là. Non, on peut pas aller là. Ah oui, Et donc, pourquoi, là. Par contre, ça sera là. Et donc, moi je me mets là. Bien. Ben voilà. Alors, la, la, la, la, la baisse la d'abord. La... La... C'est quoi la baisse d'activité La baisse la... d'activité, la... oui. Alors, en premier, c'est La colonne vide, Je n'en ai pas, malheureusement. Ensuite, Louis-Marie, là-bas, tu fais une ferme. Oui. oui. Un plus oui. Plus... Oh, une quarantaine. C'est ma première quarantaine dans la partie, imaginez-vous. <rire> <rire> euh, du coup, c'est à moi. Alors, j'en prends un. Tiens, tu peux me rendre mon défense Deux. Ton quoi, ton Je t'en défense là qui est championné devant toi. Trois. Et quatre. Il y a plus dans les Est-ce que tu fais une ferme Alors, ici, Quatre, ici. donc déjà j'ai une quarantaine. Est-ce que tu fais une ferme ici là Bah oui, j'ai tout intérêt. Je vais reprendre que deux quarantaines, donc c'est bon. Hop. Oui, ah oui, la Tu Il termine bien en quarantaine, mais il va gagner largement. Là, ah oui, il a gagné. En deux points, Moi, déjà, je reprends un Moray Exy, alors il y a moins de points. Ouais, euh, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Donc, moi, je suis. Vais... À, <rire> vais... à toi. à la fin. Ouais. Donc, là, il n'y en a pas. Là, la... il Faudrait que tu choisi de m'emmener avec toi. Un. Ouais. Un. <rire> C'est vrai. Un, deux. Trois. T'en prends trois. Je prends trois, déjà. Et, les... et après, il faut que tu construises trois fermes éventuellement. je prends. Deux quarantaines et un moralisé. Ah, j'étais où, pardon tu prends, t'envoies lequel en moralisé Il y avait une là et une là. T'envoies 15 minutes en moralisé. Ici j'imagine. Donc là t'enlèves ouais, la tourelle. Ouais. T'envoies genre lui en moralisé Ouais, vas-y, bah oui. Je guess. Ouh là, il est plus Deux quarantaines. Non, parce que... pas fini. Donc y a plus qu'à compter Plus qu'à compter. Ah bah là c'est... c'est clair, alors moi... Et je... combien oh. <rire> Deux. C'est ça J'ai plus que les <rire> deux. 2 J'ai été annihilé Moi je suis 5 D'accord Elle est pas mal, hein même, ouais. Ah tu m'as battu Mais Vous avez écouté avant avancées à ce point là Ouais no. Ah non j'en ai 3 ah, ouais. pardon C'est vrai euh, euh, à non, moi je... donc 1 2 3 4 4 5 6 7 8 Moins un 7 Et moi je suis à 1 2 3 4 5 6 6, 7, moins 2, 5, 5. Et ben voilà. Bien Donc vrai. nous avons un vainqueur, c'est la flotte libre. La flotte libre, c'est la meilleure. Par contre, confiné ah quoi, bah, la bah, flotte bah, libre. Après, il est en. La maladie quoi, du coup. Un peu. Mais oui, je vois. Je bon. suis du temps. Non, ça. Voilà, voilà. Et ben voilà. Vous avez vu une partie euh, jouée vraiment en conditions réelles. On a vraiment tous essayé de, de gagner. Bon, alors... Ouais suivais pas mon exemple, <rire> <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'était une belle partie. C'était euh, ouais. trois tours seulement, et on a vu que même en trois tours il peut y avoir plein de, de situations tendues. Et le scénario offensif, c'est bien que c'est vraiment plus offensif que les autres parties que j'ai pu faire qui étaient sur des scénarios plus standards. Ouais, mmh. Mmh. Mmh. clairement. Alors c'est vrai que c'est pas évident de choisir tout le temps son bon adversaire. Peut-être que euh, j'aurais peut-être pas dû attaquer euh, Louis, peut-être j'aurais dû attaquer Marc plutôt. Euh, en, euh, c'est pas évident. Mais bon, ça fait partie du jeu, et euh, on peut influencer aussi un petit peu euh, les, choix <rire> les choix des autres, exactement. Ben, J'espère que ça vous a plu. Euh, vous aurez, une pour les anglophones qui, euh, qui, euh, qui se posent la question, vous pouvez le dire, il euh, y aura une partie aussi en anglais, euh, simultanément, diffusée, et donc, certainement, ce sera une toute autre partie. Merci beaucoup, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. – Au revoir !– Au revoir, salut